Fabien Roussel, merci d'être avec nous ce soir, invité de, de 22h max, vous qui êtes secrétaire national du Parti communiste français et candidat à l'élection présidentielle. Puis-je me permettre, pour commencer, de vous poser une question très indiscrète Allez-y. Quel vaccin avez-vous reçu Le Pfizer. Le Pfizer. Je vous pose cette question et votre réponse tombe très bien, parce que ce matin, vous avez dit des choses qui, à mon sens, posent problème, un certain nombre de problèmes. C'était sur France Inter. On vous écoute. Comment on fait pour que tout le monde ait accès à ces vaccins Parce qu'on aura toujours des variants tant que nous ne sommes pas tous vaccinés. Et donc se battre pour lever les brevets, pour qu'il y ait les transferts de technologie, pour que l'on construise des, des sites de production de ces vaccins en Afrique, euh, en, en, en Inde, en Asie, euh, où des pays aujourd'hui viennent supplier, demander à ce qu'on leur donne des vaccins. Avec des Pfizer qui vont gagner 36 milliards de dollars de bénéfices, sur leur vaccins, qu'ils vendent trois euh, fois, quatre fois leur prix. Mais c'est honteux. Ces gars-là, ils devraient être au tribunal euh, pour crimes contre l'humanité un jour. Ces gars-là, les gars de Pfizer, devraient être au tribunal pour crimes contre l'humanité un jour. Est-ce que vous maintenez ces propos Je maintiens euh, que les actionnaires de ces grands groupes, et je parle bien des actionnaires, de ceux qui dirigent ces grands groupes, euh, pourraient demain être convoqués euh, devant un tribunal international euh, C'est prévu dans la convention de la charte de l'ONU. Euh, le Conseil de sécurité peut décider de euh, convoquer un tribunal international quand il y a une violation du droit international et là des droits humanitaires. Il pourrait être convoqué devant un tribunal international quand aujourd'hui des pays, de nombreux pays, une centaine de pays demandent à ce que les brevets soient levés et que les transferts de technologies puissent s'opérer pour que, dans ces pays, on puisse produire des vaccins librement. Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, et sont au nombre de 6, refusent obstinément euh, d'accorder ces brevets et de faire ces transferts de technologies. C'est un crime contre l'humanité. Et donc c'est d'une extrême gravité. Il y a 5 millions de personnes qui ont perdu la vie. Et donc je dis que... L'histoire tranchera. Peut-être que dans quelques années, on dira euh, qu'il porte une responsabilité lourde, énorme, dans le fait que des, des peuples, des pays entiers n'ont pas eu accès au vaccin en Vous temps vous voulu. rendez compte, Fabien Roussel, que vous accusez les actionnaires de Pfizer, qui ont donc investi dans une boîte, qui elle-même a investi pour trouver un vaccin, qui a trouvé le vaccin sans doute le plus robuste aujourd'hui. 2,3 milliards de doses de vaccins. Euh, de mais, Pfizer injectés dans le monde, mais qui ont je, des, des je, vaccins je, qui ont sauvé la vie. – J'ai déjà eu l'occasion de saluer l'énorme euh, travail et euh, le travail des chercheurs, des scientifiques qui ont réussi une véritable prouesse technologique de trouver en quelques mois euh, le vaccin qui a pu nous protéger, de faire les tests euh, pour pouvoir l'homologuer aussi rapidement mais possible. – rappelle ça, un coût, le risque mais, a un coup. Monsieur Switek, enfin ne soyez pas naïf, vous savez très bien, comme moi, que toutes ces entreprises, toutes ces big pharma ont reçu des milliards d'euros d'aide publique de la part de pays, la France, de la part d'institutions de, de, comme l'Union Européenne, de la part des états unis Et ils ont été gavés d'argent public pour que justement ces euh, recherches aillent au plus vite. C'est une réalité. Un jour, il faudra bien qu'on fasse les comptes, mais c'est en milliards de dollars qu'ils ont perçu des aides publiques pour pas, aller vite, pour agrandir leurs capacités industrielles, pour pouvoir euh, augmenter les cadences. Et donc, ils ont reçu des aides publiques. Il faudra qu'on fasse les comptes. Accepter aussi d'entendre que leur vaccin, il coûte deux à ont 3 reçu dollars. Des aides Monsieur Roussel, ils ont reçu des aides publiques, certes, mais ils ont aussi pris des risques. Il euh, y a eu, eu d'abord les travaux en amont sur la, sur la recherche. Je pense qu'avant de les traduire devant éventuellement euh, une cour qui jugerait un crime contre l'humanité, vous ne croyez pas qu'on pourrait déjà se fixer mais... qu'on ait trouvé le vaccin. Mais au je viens de saluer le travail de ces chercheurs, mais aujourd'hui. Enfin, On mais... oui. au tribunal. Non, mais, mais... aujourd'hui. Vous... bravo, non, voici mais... Le tribunal. Mais, mais... vous avez entendu la voix de l'Afrique du Sud et de l'Inde qui sont à la tête de ce combat pour demander Bien la sûr. levée le GV, de ces vaccins Le G20 mais... vous vous a travaillé là-dessus. Vous, savez... de... vous savez aussi que l'Afrique n'a aujourd'hui que 2% de sa population de vaccinés mmh. et que si demain il y a des variants qui apparaissent, c'est justement parce que des populations entières ne sont pas vaccinées, ce qui, en Entraîne, précipite l'apparition de variants jusqu'à ce qu'on ait un variant un jour contre lesquels ces vaccins ne sera pas efficaces. Mais bien Roussel, il y a peut-être la responsabilité, comme vous nous l'expliquez, des, euh, des, des, des Big Pharma, mais il y a aussi la responsabilité des États. On se souvient que Joe Biden avait demandé, effectivement, la levée des brevets mmh. pour faire en sorte que cela tombe dans le domaine public, qu'il y a un grand débat là-dessus. Alors, si on doit suivre, en fait, votre argumentaire, est-ce qu'il faut traduire aussi les États ben, Les États vont porter, porte une responsabilité, mais... – Limité, puisque là aujourd'hui, enfin limité, qu'est-ce que il vous voulez ?– faut, Ils peuvent mais, très bien obliger et, les bicarbats selon, selon Les euh, peuples pourront dites. demander des comptes à leurs responsables politiques à un moment donné. Hein. En tout cas aujourd'hui, il y a des pays qui demandent la levée de ces brevets avec force parce qu'ils n'ont pas accès euh, en nombre suffisant à ces vaccins, des pays d'Afrique, des pays d'Asie, mm -hmm. euh, et aujourd'hui ils demandent ça et tout ce qu'ils ont c'est des miettes, c'est le dispositif COVAX, oui. c'est quelques ah, dizaines de millions de vaccins COVAX. qui ne répond pas à la Emmanuel demande. – Emmanuel Macron est plutôt sur cette ligne-là, bah, alors oui. est-ce à dire que vous bah, le taxez de, ouais, on a de donné, complice. On a donné les AstraZeneca que l'on ne veut pas en mmh. France. – Mais alors ça veut dire que quoi, la France est complice s en, s en... de cette Mais La France porte une responsabilité, une forme de complicité dans le sens où la France n'utilise pas de son droit d'imposer la levée des brevets, puisque c'est dans notre droit, c'est dans Alors, le droit international. – Monsieur Roussel, la France discute au G20, justement… Euh euh, avant l été. Mais Monsieur ça a été, jeudi, discu ça fait... ça a été discuté. Oui, fait... Il y a même eu Emmanuel Macron a mis ça sur la table. Je ne veux pas me faire l'avocat d'Emmanuel Macron a mis ça sur la Quand table même. pour hum... que Joe Biden, non, non, Vous pour que Joe Biden et d'autres et notamment Angela Merkel qui n'était pas forcément euh, très, euh, très, sur la... très sur cette ligne-là, essaient d'avancer et des décisions ont été prises. Mais Alors admettez, vite non, mais admettez Monsieur Jeudy que ça fait un... ça fait un an qu'ils en cause Non, non, ça fait un an qu'ils en si cause Un an, un an, le... ça Non, fait... mais un an, c'est. Non, dès le début. Vous n'avez pas le vaccin. Non, mais si, on a Ouais. commence à le mettre dans les bras ah, okay. Et, ouais. euh, fin, fin euh, décembre. Eh ben dès le début, dès le début, on a parlé de Jonas Sack, le découvreur du vaccin contre la polio, qui tout de suite lui avait décidé de déposer son vaccin euh, avec la formule pour que tous les pays en bénéficient. Moi, je m'en souviens, dans mes premières interventions, nous avons tous demandé la levée des brevets. Il y a une pétition européenne qui existe aujourd'hui, portée par de nombreuses organisations et associations humanitaires qui demandent la levée de ces brevets depuis presque un an. Et donc, ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent. Pendant ce temps-là, on meurt. On meurt dans des pays d'Afrique, on meurt en Asie, on, peur, on meurt en Inde parce qu'ils n'ont pas les vaccins suffisants. 80% de population euh, française, 70% en Europe, est vaccinée. Et là-bas, c'est 2 Fabien à 3%. Roussel. Mais pour il y a terminer, une responsabilité énorme. Pour en terminer sur ce sujet-là, deux choses. D'abord, ce matin, vous disiez 36 milliards de bénéfices pour oh, Pfizer. C'est chiffre d'affaires. Voilà, c'est ces 36 milliards 36 de milliards chiffre d'affaires. En plus, ils se sont bien fait du beurre sur le sujet quand même. C'est hein. plusieurs milliards de, plusieurs milliards de bénéfices, c'est vrai. Mais ce n'est pas 36 ça. milliards de bénéfices pour cette ouais. année. Autre chose, nous sommes au cœur d'une campagne électorale. Euh, on, on démarre cette campagne présidentielle, Fabien Roussel. Les mots ont un sens. Tout à fait. D'aller jusqu'à l'outrance, de parler de crime contre l'humanité aujourd'hui. Vous maintenez, encore une fois, je vous repose cette question. C est, c est, si, non, non, non, non, non. Vous le, maintenez le, ça. La, la, la, la, la, la disposition de crime contre l'humanité qui est issue du euh, procès de Nuremberg oui. et qui est spécifique. Mais précisément, euh, à vous à voyez à quoi choix. ça fait référence non, non, non, non. Il y a une différence. Non, je précise. Il y a une différence entre euh, le crime contre l'humanité euh, quand il y a une intention. Euh, de tuer, euh, mmh. délibérer et ce n'est pas ce que je dis ce que je dis c'est que quand il y a une atteinte au droit international euh, une atteinte à la dignité humaine le conseil de sécurité de l'ONU dans sa charte mmh. prévoit peut décider de convoquer un tribunal international et d'assigner de, euh, de, euh, devant lui euh, des organisations, des personnes euh, pour atteinte euh, à l'humanité, à la dignité humaine. Ça existe, ça s'est déjà fait. Et c'est de cela que j'ai dit. Je dis que l'histoire jugera. Mmh. Mais, Mais vous précisez les choses ce soir. Vous précisez les choses ce je n'ai jamais dit qu'il y avait intention de tuer comme euh, un génocide. Ce n'est pas ça. J'ai dit que il était, euh, ces, ces personnes-là être, pourraient être demain mmh. convoqué devant un tribunal pour euh, ces, euh, ces, ces, ces, ces, ces peuples entiers qui auront été laissés à l'abandon euh, sans avoir accès au vaccins en nombre suffisant pour éviter l'apparition euh, de variants. Tout ceci nous amène évidemment au Covid. Conseil de défense sanitaire demain matin, Emmanuel Macron, doit prendre la parole, ce sera demain soir, 20h, et ce sera bien sûr à suivre euh, sur notre antenne sur BFM TV, édition spéciale demain soir, avec plusieurs questions, plusieurs pistes sur la table. Fabien Roussel, faut-il conditionner le pass sanitaire à la troisième dose pour celles et ceux qui y sont déjà éligibles A priori, je vous dirais non. A priori. Je ne suis qu'un modeste député mmh. et je vais, comme tous les Français, demain, attendre de savoir ce que le président de la République aura décidé avec des informations que lui seul a, et je le regrette. J'aimerais bien que le Parlement soit un peu plus associé, soit véritablement associé aux décisions que nous devons prendre ensemble dans ce pays euh, pour faire en sorte que ces décisions soient les meilleures et qu'elle euh, puisse susciter la plus grande adhésion de la population. – Mais vous Ils dites décident. a priori non, il ne faut pas conditionner le pass sanitaire à la troisième mais, dose, pourquoi ?– Mais, mais, mais d'abord parce que euh, aujourd'hui les… Moi, je pense que les plus de 65 ans, les personnes à, à fragiles euh, doivent faire le plus rapidement possible leur, euh, leur vaccin. Donc, il faut les inciter à le faire, aller vers eux. C'est la politique de aller vers, c'est-à-dire euh, les convaincre, euh, communiquer, euh, les informer, téléphoner, relancer, faire en sorte... Qu'ils aillent se faire vacciner. Parce que le pass sanitaire élargi aux activités de la vie quotidienne avec beaucoup d'incohérence mmh. a aussi euh, suscité euh, de la colère. Euh, il a permis... Euh, à ce qu'il y ait beaucoup de une monde de vaccinés. – Une réouverture aussi. – Oui, et, et beaucoup de monde de vaccinés. Mmh. Mais aujourd'hui, euh, on sait vivre avec tel qu'il est aujourd'hui et on risque, à mon avis, de le mettre en place tout de suite comme ça, mmh. serait à mon avis une décision brutale, incomprise et qui euh, euh, susciterait là aussi encore de la colère incitons, essayons d'obtenir de, de, de, de, de, de, de, l'adhésion mmh. de la population. Euh, il faut convaincre. Et donc pour ça, il faut prendre des décisions les plus partagées possibles. Le Parlement, le Président, il s'assoit dessus. Je suis désolé. Mais encore une fois, il va se réunir demain matin au Conseil de défense avec mmh. des informations, des conseils scientifiques, je ne sais pas de qui. Hein. Puis nous, le soir, on va attendre la décision. Eh bien c'est regrettable. On pourrait se prendre une journée de débat au Parlement pour en parler tous ensemble. Bruno, d'un mot, pourquoi est-ce que qu'Emmanuel Macron prend la parole demain et est-ce que cette piste euh, de conditionner le pass sanitaire euh, à la troisième dose fait effectivement partie des hypothèses envisagées ce soir à l'Elysée C'est très difficile de dire exactement ce que Emmanuel Macron va dire demain. J'étais avec un ministre, ce mini, qui, qui a dit « Je ne je, je m'attends pas à des grosses surprises ». Donc est-ce que ça veut dire qu'il va être... Euh, comme le disent beaucoup de ses proches il est, demain il intervient au fond pour réalerter sur la remontée des chiffres du Covid que, que nous constatons chaque jour, mmh. est-ce qu'il est là pour réalerter sur la nécessité de ne pas relâcher les, les gestes sanitaires et est-ce qu'il est là pour réalerter sur la nécessité que les personnes ciblées par la troisième dose le fassent bien puisque à ce jour, seule la moitié à peu près des personnes, des quelques 7,7 millions je crois qui devraient être qui sont ciblées pour la troisième dose ont réellement été euh, euh, vaccinés donc est-ce qu'il est sur euh, au fond euh, quelque chose d'un peu général et de on sait quand même que la, la parole du président de la République peut être importante dans ces moments là ou est-ce qu'il va annoncer des choses plus coercitives euh, pour notamment le conditionnement euh, du, du, du pass sanitaire avec la troisième dose c'est difficile à dire à ce stade là euh, maintenant Emmanuel Macron il a plutôt bien aimé cet exercice euh, solitaire qui lui permet de s'adresser à tous les Français euh, on peut dire aussi qu'il y a un peu de politique il y a... Le choix de la date, euh, le, 9 des, le, 9, euh, le 9 novembre, jour de la mort du général de Gaulle, il ne parlera pas de crise sanitaire demain. Il y aura aussi un petit peu de politique et surtout, euh, comment dire, on est à moins de six mois de la fin de la présidentielle. C'est un moment forcément compliqué pour un président mmh. sortant qui doit quand même montrer qu'il fait encore des choses, même si on sait bien qu'il n'y a plus réellement de réformes qui seront enclenchées euh, si près du but. Emmanuel Macron qui doit aussi demain faire un point sur les dernières réformes du quinquennat, la réforme des retraites, ce serait impensable ah bah – Oui, mais enfin, on est à six mois de l'élection présidentielle. – Vous l'avez vu, vous Emmanuel Macron, il vous a dit qu'il allait la faire ou pas ?– Je peux pas vous dire. <rire> – Mais Allez, non, je lui ai posé la question, mais moi je lui ai dit, tête tête. mais quand j'ai parlé avec le président de la République, la première chose que je lui ai demandé, c'est d'augmenter tout de suite les pensions. Tout de suite, moi j'attends ce que demain, il parle aussi du pouvoir d'achat et qu'il prenne des mesures. Et, quand... et je lui ai dit, il faut, il faut augmenter les retraites tout de suite, là maintenant, pas une retraite en dessous de 1200 euros. Et il m'a dit, ça va coûter un bras. Bah oui, mais j'ai dit, mais ça. Il voulait, faire la... il voulait faire les pensions minimales à 1000 euros. Oui, mais en même temps, nous demandons de les payer, en nous demandant de travailler plus longtemps. — Voilà. Nous, ce que nous demandons, c'est à ce que euh, nous puissions travailler moins pour travailler tous, qu'il n'y ait plus personne au chômage et chacun avec une bonne retraite. Et pour ça, on fait participer le capital avec une cotisation révolutionnaire. C'est le, le changement de monde, euh, Monsieur Jeudy. — Ça coûterait un bon hein. C'est possible aussi. Oui, mais ça coûterait pas au même. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes qui payent. Et ça serait bien que ce soit un peu le capital qui paye. — Fabien Roussel, on voulait vous entendre ce soir sur les propos tenus par un de vos concurrents à gauche, Arnaud Montebourg, qui pense avoir trouvé la solution pour faire pression sur les pays qui Refuse de reprendre le ressortissant expulsé de France. Arnaud Montebourg veut tout simplement bloquer les transferts d'argent, comme les transferts Western Union, vers ces pays. Euh, Nelson Jetten, vous avez enquêté sur cette proposition-là, qui a provoqué un tollé à gauche. Qu'a dit précisément Arnaud Montebourg qui s'est à nouveau expliqué ce soir. Alors, voilà la phrase exacte prononcée hier par Arnaud Montebourg. Je propose de bloquer les transferts d'argent particulier vers les pays qui ne nous aident pas à appliquer les obligations de quitter le territoire français. On connaissait Arnaud Montebourg pour la remontada. C'était plutôt la rétropélada, la rétropélada tout à l'heure sur LCP. Je me suis fait engueuler. Par qui Par des gens que j'aime. Des, des, des soutiens politiques Des gens que j'aime parce que moi aussi, j'ai des origines dans l'immigration, comme beaucoup de Français. Hein et j'ai compris que je m'étais mal exprimé c'est au sens où je ne me suis pas fait comprendre de la véritable cible la cible ce sont les états vous nous direz tout à l'heure Fabien Roussel si c'était si trop tard pour le rétropédalage en attendant on va s'y intéresser à cette proposition pour faire simple vous l'avez dit Arnaud Montebourg souhaite bloquer l'argent que les immigrés ou les enfants d'immigrés envoient à leur famille notamment en Afrique mmh. Marine Le Pen avant lui mais également Éric Zemmour l'avait proposé le polémiste a d'ailleurs réagi avec une pointe de sarcasme hier sur Twitter. Regardez, en panne d'idées, Arnaud Montebourg a regardé en replay les vidéos de ma chaîne YouTube. Bravo Arnaud, félicitations. <coughs> Nelson, est-ce que c'est tout simplement légal de bloquer ces transferts d'argent Oui, légalement. L'État peut bloquer des transferts d'argent vers d'autres pays, mais dans des conditions très particulières. Ce qui serait possible de faire, cela s'appelle un gel des avoirs. Il peut être décidé par le gouvernement auprès d'un établissement de transfert ou une banque. On a rencontré Gérard Haas, un avocat qui a travaillé sur le gel des avoirs. Il nous en a détaillé les conditions. Ce gel des avoirs ou des fonds n'est prévu que dans des circonstances tout à fait particulières lorsque la nation est en danger. Et il faut par exemple des actes de terrorisme, des problèmes sur les droits humains, des problèmes sur les armes chimiques, etc. Donc ce qui fait que la proposition est totalement disproportionnée. Donc ça a très peu de chances d'arriver euh, au bout finalement. Je pense que c'est une mesure qui a l'intérêt de poser des questions mais je pense que c'est peut-être pas la bonne voie. Voilà, pas la bonne voie pour mettre as d'autant que les 11 milliards envoyés par les personnes immigrées ou issues de l'immigration rapportent indirectement à la France. Et c'est ce que nous a expliqué Samir Bouzidi, spécialiste des diasporas africaines. 80-90%, c'est ce qu'on appelle de la consommation délocalisée, donc c'est de l'entraide familiale. Là. Cet argent-là euh, va euh, servir à la consommation, l'automobile, la distribution avec euh, Carrefour, Rochamps par exemple. C'est tous ces groupes français qui pèsent 80 milliards en Afrique, qui sont quand même sur des positions confortables, en profitent en profite indirectement. Voilà, cette proposition est très compliquée à mettre en place juridiquement et pour fin... pourrait finalement faire mal au portefeuille français. Et qui fait mal aussi ce soir dans le camp d'Arnaud Montebourg. Je vous donne cette information qu'on me transmet à l'instant. Les jeunes avec Montebourg, c'est-à-dire les, les jeunes militants d'Arnaud Montebourg, se mettent en retrait ce soir de sa campagne électorale à la suite de ses propos. Euh, comment vous réagissez, Fabien Roussel, à cette proposition d'Arnaud Montebourg Même si ce soir, bon, euh, il rétropédale et il dit « non mais j'ai pas dit ce que j'ai dit bah, ». C'est une, une très très très mauvaise idée. Et c'est même pas amendable c'est euh, c'est c'est pas acceptable en tout cas à gauche de, de proposer une telle idée. Euh, il propose de pénaliser des petites gens qui n'ont rien à faire dans cette dans cette histoire-là et euh, et c'est eux qui paieraient les pots cassés de mauvaises relations entre euh, des chefs d'État et des gouvernements. Euh, S'il y a des avoirs à geler, c'est pas euh, ceux des petites gens, c'est ceux des des dirigeants de ces pays si on a des problèmes avec eux et si on est en est capacité Qu'il a dit ce soir sur LCP pour et, si sur on, et si on est en capacité de bloquer des flux financiers, euh, bloquons les flux financiers des multinationales qui vont euh, mettre leurs avoirs dans les paradis fiscaux. Là, par contre, on aurait une efficacité immédiate. Mais c'est un autre sujet. En tout cas, c'est une très mauvaise idée euh, et je ne comprends pas qu'il ait sorti ça. Et on on l'a vu, euh, certains à l'extrême droite avaient déjà proposé, proposé cette idée, notamment Eric Zemmour. Est-ce qu'Eric Zemmour n'est pas en train de rendre fou certains candidats à la présidentielle Bon, – Je sais pas, non, je pense pas. Éric Zemmour est un représentant de l'extrême droite la plus crasse, qui réhabilite Pétain, qui réveille donc l'histoire de France la, la, la plus sombre, et c'est tout. Donc je, je, je, c'est pour ça que je comprends pas qu'il puisse faire de telles mmh. propositions. Enfin voilà, c'est dramatique. — Mais peut-être, Fabien Roussel, pour revenir sur la problématique, justement, de ces pays qui ne veulent pas, en fait, voir revenir leurs ressortissants, qui sont sous le coup d'obligation de quitter le territoire français, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Est-ce que, par exemple, ce qu'a mis en place le président de la République vis-à-vis -vis de certains pays, c'est-à-dire une limitation du nombre de visas accordés, en fait, aux familles Pour vous, ça vous semble une bonne idée ?— Même celle-là Même celle-là n'est pas une bonne idée. Parce que c'est aussi une forme de punition collective que l'on applique à des gens. Mmh. Que ce soit euh, en voulant taxer euh, euh, les quelques centaines d'euros qu'ils envoient au pays ou que ce soit en empêchant euh, leur famille euh, de leur rendre visite. – mais là, c'est ce une pression sur les ce États. Ah, ouais, c'est pour que les États acceptent oui, mais, de prendre de, euh, à leur compte les, les, punition, les gens qui sont obligés de quitter le territoire. – Oui, mais c'est une punition collective en, en refusant d'accorder des visas à des gens qui veulent venir ici, qui ne sont pour rien dans cette histoire qui se passe. – C'est enfin, euh, bah, bah, leur mais, gouvernement mais quel, euh, oui, qui n'est mais comment est on pas, qui se qui fait pour s'en prendre à ces gouvernements, justement, à faire pression sur eux Mais on ne fait pas pression sur eux, on fait pression sur les gens. Est pas – Les visas, enfin je sais pas quel visa, il s'il interdit de visa euh, euh, les dirigeants euh, de ces pays, euh, s'il interdit de visa euh, les responsables économiques de ces pays, peut-être que là ça embêtera plus, mais si c'est parce que… – Mais l'idée c'est que le peuple ensuite, mais qui moi, est privé moi, de ouais, ses visas, fasse je... pression sur les dirigeants, c'est l'idée. – Enfin oui, mais bah, non, mais c'est pas, enfin là encore une fois c'est les petites gens qui payent, mm. d'où qu'ils viennent. Euh, et Je reviens à la discussion du début, ils ont non seulement pas de vaccin, mais euh, ils seront taxés aux porte monnaie ils n'auront pas de visa, mais ça va aller jusqu'où euh, dans ces pays d'Afrique On va ouais. leur mettre la tête sous l'eau combien de temps qu'on s'attaque à ces dirigeants qui, parfois, on le sait, euh, sont, euh, sont ceux qui euh, détournent les, les aides euh, mmh. qu'on peut leur faire, qui sont pris dans la corruption, euh, qui, sont, qui planquent leurs avoirs dans des paradis fiscaux. Enfin, quand même, on peut aller euh, gratter un petit peu, ou alors on est vraiment nul, quoi. – Une enfin, question euh... encore, Fabien Roussel, vous êtes donné aujourd'hui à 2% euh, autour de 2% dans, dans les sondages, euh, tout le monde se dit qu'avec, par exemple, les thèmes de pouvoir d'achat comme euh, thème majeur de préoccupation de la part des Français, vous auriez à gauche un boulevard. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de vous unir Est-ce que les différences sont telles, et peut-être qu'on en a vu un exemple ce soir avec Arnaud Montebourg, que toute union est impossible mais en tout cas, je souhaite et j'aspire à l'union du peuple de France, de rassembler le monde du travail qui est aujourd'hui fracturé, divisé par des candidatures d'extrême droite qui fait tout pour nous opposer entre nous. Et entre candidats à gauche, nous avons des différences qui fait que, excusez-moi, enfin moi j'essaye de porter une gauche qui a le courage de prendre des sujets que personne n'a pris jusqu'à maintenant, euh, j'ai traité de la sécurité, euh, j'ai traité euh, euh, de l'énergie nucléaire et du mix énergétique pour le pouvoir d'achat des Français. Euh, j'ai traité de la vaccination, euh, j'ai appelé largement à la vaccination, mmh. J'étais un, un des rares quand même responsables politiques à le faire. Euh, je me bats pour l'universalisme de nos combats, euh, pour faire reculer toute forme de discrimination, mais sans faire de séparatisme en la matière, euh, si moi ces valeurs-là... Oui, je souhaite les défendre parce mmh. que j'ai le courage de les porter. Il y a une gauche qui a trahi. Je veux tourner la page de cette gauche qui a renoncé, euh, qui ne porte pas ces combats-là, et je souhaite pouvoir les porter jusqu'à l'Élysée. Mais justement, un mot, je moi, vous... un rapidement, euh, Jean-Luc Mélenchon sur l'antenne de France Culture samedi disait qu'il vous avait envoyé deux courriers auxquels vous n'aviez pas pris la peine de répondre, tendant une main justement sur la possibilité peut-être de recommencer cette histoire que vous avez eue ensemble sur deux présidentielles. Pourquoi ce n'est pas possible – Mais parce que, pour, au nom des, des différences que nous avons, que j'ai encore de, de, de redire, qui existent, qui sont réelles, et le problème de la gauche aujourd'hui, c'est que même additionner ça fait pas le poids, ça fait 25% tout mouillé. C'est pas avec ça qu'on construit une majorité. Et l'enjeu, c'est bien d'aller convaincre tous ceux qui n'y croient plus. Et aujourd'hui, mon objectif à moi, c'est d'aller convaincre ces classes populaires, ces classes moyennes qui ne votent plus et qui ont été déçues quand une gauche a été au pouvoir et a tourné le dos à ses engagements. Comment on va aller reconquérir ces cœurs et ces têtes qui aujourd'hui n'y croient plus Moi, je ne souhaite enlever aucun électeur à Jean-Luc Mélenchon, à Anne Hidalgo, ou à Yannick Jadot. On est si, si, si faible aujourd'hui. L'objectif, c'est d'aller conquérir tous ceux qui, aujourd'hui, ne vont plus voter ou se perdent dans des votes extrêmes, justement. Ce qui me fait mal au cœur. Et dans la classe populaire, mmh. il y en a. Sauf Donc comment on fait la, pour le, aller le, les le de Nora, gauche, entre guillemets. Sauf que le peuple de gauche, c'est ce qu'il vous demande. Eh ben, euh, le peuple de gauche nous demande à ce qu'on réponde à, à, à ses préoccupations, d'abord. Et, et ils ne veulent plus être trahis par des euh, gouvernements de gauche euh, qui ont, fait, qui ont tourné le dos justement à ces promesses. Merci beaucoup Fabien Roussel d'avoir été...